Bonjour, je m'appelle Méliane Raymond et je travaille au secrétariat du JPIF basé à Copenhague. J'ai un rôle entre autres de soutenir les activités de renforcement de capacité de notre réseau et donc je fais partie de l'équipe qui va soutenir cet atelier de formation dans le cadre du programme Biodiversity Information for Development ou BID. On vous a déjà communiqué que la langue officielle de cette formation est l'anglais euh, mais euh, Ceci dit, on est quand même un groupe assez nombreux de francophones et donc on a prévu quelques approches différentes pour euh, soutenir la compréhension de cette formation par ce groupe de francophones. J'ai préparé cette courte vidéo pour vous montrer comment on peut parcourir au mieux la plateforme e-learning pour avoir accès à un maximum euh, des informations en langue française. Donc, je vais commencer par partager mon écran avec vous. Voilà, donc on se trouve actuellement sur la page d'accueil euh, du cours. Et ce que je voudrais vous montrer en premier, c'est qu'en descendant ici, vous allez voir qu'il est possible de sélectionner la langue euh, de l'interface, de la plateforme. Et donc voilà, j'ai déjà sélectionné le français. Et ça veut dire que ensuite tous les menus et tout ça se trouvent en langue française. Après, vous allez voir ici qu'on peut sélectionner les différentes activités, les différents modules et les activités du cours. Donc, vous voyez déjà que en haut, on a tout ça en anglais et en bas, on a le même contenu mais en langue française. Donc, il faut clairement se mettre sur la version française. Je vais commencer. Je vais choisir d'abord la première activité. Donc voilà, vous allez voir que tout le texte est présenté euh, en langue française. Euh, donc pour chaque activité, euh, le contenu euh, va, avoir un, va suivre un, un modèle assez typique où on va d'abord avoir une vidéo euh, et ensuite on a la présentation ou, le, ou le, les diapos qui sont utilisés dans la vidéo et ensuite on a des exercices. D'abord, euh, les exercices, c'est déjà en français. Vous pouvez les compléter en français sans problème. Euh, mais euh, comme notre groupe de formateurs, ils ne sont pas tous euh, francophones, euh, nos vidéos seront uniquement en langue anglaise. Euh, donc, pour ça, j'ai trois astuces à vous montrer pour euh, pouvoir plus facilement suivre le contenu de ces vidéos en, en, qui seront donc en anglais. Donc, euh, premièrement... Vous allez voir en dessous de la vidéo ici, vous pouvez cliquer pour avoir un résumé euh, de, tout les, bah, de tout le contenu de la vidéo. Donc en lisant ce texte en français, vous allez avoir des points clés qui sont euh, présentés dans la vidéo. On peut ensuite cacher euh, ce texte en cliquant ici. Euh, deuxièmement, euh, le diaporama est donc disponible en anglais et on l'a aussi traduit en français. Donc, euh, en cliquant ici, vous allez voir à chaque fois, il y a, le, il y a la, la diapo en, en anglais et puis ensuite en français. Donc là, anglais, français, anglais, français et ça continue. Ça peut vous aider déjà d'avoir accès au, au texte en français. Et troisièmement, je voudrais vous montrer pour les sous-titres euh, dans les vidéos. Donc, vous allez voir, vous pouvez déjà cliquer ici pour euh, avoir... Euh, une fenêtre plus grande, vous allez voir que les sous-titres vont déclencher automatiquement en langue anglaise, mais il est possible de, de les mettre en français, mais ce sera une traduction Hello, is... par machine. Euh, donc voilà euh, les sous-titres en anglais, vous pouvez aller sur euh, les paramètres ici, Settings, euh, pour sélectionner d'avoir des, des sous-titres en, en langue française, vous allez cliquer ici sous-titres, on va choisir auto-traduction, auto-translate et ensuite on va trouver français ou french. Voilà donc là euh, vous allez voir que les sous-titres se sont mis automatiquement en français. Euh, tout en sachant que cette traduction est donc une traduction automatisée par YouTube et donc pas toujours de la meilleure qualité, mais ça peut quand même nous aider à mieux suivre le contenu de la vidéo. Donc voilà, finalement, je voulais également vous rappeler qu'il y a des groupes de travail francophones. Donc il est prévu que vous puissiez compléter tous vos exercices en langue française et euh, vous avez également ici en haut de la page accès au forum où il, où il est euh, prévu de euh, pouvoir envoyer vos questions euh, en langue française. Et, de, et il y a donc deux formateurs francophones qui seront en mesure de vous répondre en langue française ainsi que les autres participants euh, francophones de la formation. Donc voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je vous souhaite le plein succès avec cette formation et ensuite avec vos projets PED. Merci.